But I see that now we have about 14 minutes uh, left, so I think the best way to utilize this time is to ask questions from the floor. You see, there are many of them. I will start perhaps with Michel Fouché, who is a very well-known uh, geopolitician in, uh, in France. They pas trop, pas trop. Il faudrait un micro, s'il vous plaît. Un micro. Oui, J'avais deux, deux questions. D'abord, pour les deux premiers orateurs. Les pays du Sahel sont certes peu densément peuplés à l'échelle nationale, mais il y a des régions peuplées. Je pense au delta intérieur du Niger au Mali, à la bordure du Niger, etc le pays Mossi, vous n'avez pas eu le temps d'évoquer les questions foncières. Est-ce que vous considérez que les tensions foncières sont, pour reprendre le concept du, du ministre Manassé, des causes racines des tensions politiques Et puis, mon général, euh, une question qui n'est pas malicieuse. Euh, dans certains pays, euh, les forces armées que nous formons parfois en France ou aux États-Unis ou même à Moscou, dans le cas de Bamako, euh, hésite souvent entre la prise du pouvoir et le, le rétablissement de la sécurité. Je parle très franchement. Quelle est votre analyse de ces coups d'État à répétition dans certains pays, et évidemment pas le vôtre Merci. Alors, je vais prendre. Je, je crois que le mieux, c'est de prendre trois ou quatre questions parce qu'on ne va pas s'en sortir sur eux. et est ce qui vous donne le temps de réfléchir aux réponses, n'est-ce pas euh, alors, alors, alors, alors, euh, je suis, je prends euh, Tadio, je prends ta question, et ensuite Christine Dessouche. Voilà. Merci euh, d'avoir félicité euh, la conférence pour euh, cette, ce, ce panel. Euh, L'Afrique est placée centralement euh, devant euh, toute la conférence, ce qui est une très bonne chose. Avant, on avait des workshops, mais là, on a workshop et, et plénière. Donc, euh, nous sommes bien servis. <rire> Euh, ce que je veux dire, je ne peux pas le dire parce que le temps est limité. Donc, je vais poser des questions pour aller vite. Euh, J'ai une grande préoccupation par rapport au fait qu'on est en train de remettre en cause un paradigme que tous les Africains avaient accepté, que la sécurité précède le développement et la sécurité, à son tour, sert le développement. Aujourd'hui, on tente une déconnexion pour nous faire croire qu'en réalité, c'est parce que nous n'avons pas fait, en tant que gouvernement africain, notre travail pour développer les zones rurales, développer les régions, etc., que c'est ce qui a appâté les terroristes. Franchement, je pense que c'est un paradigme inacceptable. Ça va nous renvoyer la responsabilité de ce qui nous arrive et qui vient du Moyen-Orient, qui vient de la crise libyenne. On sait exactement ce que... On était depuis 50 ans dans les mêmes conditions de pauvreté et on avait zéro terrorisme en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces dix dernières années, le terrorisme a décidé quasiment de déplacer ses opérations et son épuisante vers l'Afrique. Parce qu'eux aussi ont analysé, ont compris, entre guillemets, que l'Afrique était à prendre. Ils viennent prendre leur part d'Afrique. Et un des grands responsables de cette situation, c'est le leadership africain. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi nos dirigeants refusent la mutualisation? Pourquoi? Pourquoi quand on met en place le G5 Sahel, on exclut certains pays? Le Sénégal n'était pas invité. La Côte d'Ivoire n'était pas invité. L'Algérie, le Maroc n'étaient pas invité. Même le Cameroun n'était pas invité. Le Nigeria, première puissance économique. Le Nigeria qui a eu 40 000 victimes de Boko Haram. 40 000. On se demande, est-ce que la vie des Africains a une importance aux yeux de la communauté internationale Quand l'Ukraine a eu lieu, vous avez vu, le déferlement de mobilisation et d'aide. Nous sommes solidaires de l'Ukraine. Aucun débat là-dessus. Mais si on avait un dixième, de ce qui a été fait pour l'Ukraine, peut-être que nos États auraient pris les responsabilités. Ce qui me désole, ce qui me désole, c'est que même quand la CDAO prend une bonne décision, mettre en place une force régionale africaine, elle s'empresse d'ajouter que c'est contre le terrorisme et contre les coups d'État. Les gens vont dire, vous voyez, c'est encore le syndicat des chefs d'État qui veut se défendre en demandant qu'on les protège des coups d'État. Il y a un ensemble de problèmes. On n'a pas le temps de tout dire. Par rapport à, au développement, sur l'agriculture, c'est la priorité numéro un. 600 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. On continue de, de mélanger, de créer un, des paradigmes confus. Tout peuple qui n'a pas de souveraineté alimentaire, quand les enfants ne mangent pas, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne savent même pas euh, comment écouter ce que les maîtres racontent dans les classes et tout. Les Africains ont faim alors qu'ils ont le continent potentiellement le plus riche du monde en termes d'agriculture, en termes de ressources, etc. etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on revoie tout ça. Et euh, il y a d'autres questions à discuter. Peut-être qu'on aura la chance de le faire. Dans le cadre de notre workshop, je vous invite tous à venir parce que là, on ne parlera pas que des problèmes, on parlera aussi des solutions. Merci. Merci et je voudrais rajouter <rire> deux questions pour que vous traiterez dans la workshop, dans l'atelier. La, dans euh, par exemple, c'est le rejet de la France dans l'Afrique de l'Ouest, et euh, l'apport de nos amis russes euh, après le, le début de la, de la guerre en Ukraine. Bon, je pourrais d'ailleurs euh, y répondre en partie, mais euh, c'est aussi un fait qui complique les choses. Alors, oui. Christine Dessouche, et oui. ensuite je passerai la parole à Mohamed Laïchoubi qui a été mentionné tout à l'heure, ancien ministre d'Affaires étrangères euh, algérien. Alors, oui, merci, monsieur le modérateur. Alors, et Mohamed, une seule, une seule pour que tu te prépares. Bon. La seule chose que je te demande, ah, c'est oui. d'être bref. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur et messieurs les panélistes. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette, euh, cet exercice. Comme l'a dit euh, le ministre Gadio, c'est la première fois. Nous en sommes vraiment ravis et je pense qu'il y aura des, des, des suivis euh, importants pour les uns et pour les autres. Alors, je pense que là aussi, la question que je, sur laquelle je voulais revenir a été euh, non pas posée, mais en a parlé. Euh, C'est vrai que la CEDAO vient de créer cette euh, fameuse force euh, autonome contre le terrorisme et les coups d'État. Donc peut-être le général Béanzin pourra nous en parler rapidement, ou en tout cas de façon plus substantielle, mais de façon plus générale au niveau de l'Afrique. Euh, cette fameuse force en attente qui existe depuis euh, si longtemps euh, et qui normalement devrait être une force, euh, j'allais dire, significative pour euh, euh, non pas connaître les causes des conflits, et c'est bien effectivement la priorité, mais quand il y a un problème, pouvoir participer et coordonner peut-être, euh, qu'est devenu ou quel est ce projet de force en attente Où ou, ou, ou, ou c'est que ça en est Merci. Merci Mohamed. Merci. Je voudrais tout d'abord préciser qu'effectivement, ancien ministre, mais pas des, des affaires étrangères. Ceci étant, je remercie... Je t'ai donné une promotion. Oui, voilà. <rire> voilà. Ceci étant, je voudrais remercier d'abord d'excellentes interventions, mais surtout des espaces pareils que euh, Thierry promeut depuis euh, de façon inlassable. Il a cette conviction que, pour ma part, j'estime et je respecte. Alors, j'ai la particularité d'avoir été le médiateur de l'Azawed, et donc dans le conflit du nord du Niger et du nord du, du Mali. Pas uniquement d'avoir été le médiateur, mais j'ai été co-rédacteur des deux accords, quadripartite et de l'accord de Tamar Rasset. Bien. Euh, je voudrais d'abord remercier l'intervention de... Du général, et effectivement rappeler l'itinéraire du terrorisme. L'Algérie en sait quelque chose, elle les a hérités de l'Afghanistan, une autre partie de, de la Libye. Et ce qui me fait dire finalement, dans un de mes ouvrages, je mets en évidence ce que j'appelle moi l'effet ciseau pour des pays comme les nôtres d'une manière globale. C'est-à-dire le premier coup de lame, c'est les dysfonctionnements internes. La marginalisation des populations qui donne une fragilité de la gouvernance, je ne rentre pas dans le, dans le détail. Et le deuxième coup de lame, donc le deuxième ciseau, c'est les interférences et donc les convoitises des grandes puissances. Pourquoi je dis cela Parce que quand j'étais le médiateur, vous le connaissez, vous l'avez évoqué, je vous en remercie, l'Azawed, les contestations sociales, les grands problèmes classiques entre les zones nord, etc., étaient d'une dimension quasiment interne. Puis, il y a eu un virage majeur avec donc des acteurs. Euh, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout le monde le, le devine. Mais c'est peut-être la seule zone où l'on peut observer les rivalités, l'évolution, les compétitions et faire des thèses sur la présence des grands acteurs, l'Inde, la Chine, la Russie, les grandes puissances occidentales, et, etc. Et donc la question que je voudrais poser, c'est selon vous, quel est l'impact des compétitions géopolitiques des grands acteurs dans la zone En rappelant que la zone, comme l'a fait mon prédécesseur, certes, pas trop peuplé, mais avec un très fort taux de natalité, une projection en 2050 pour 1,2 milliard de personnes, quand l'Europe aura 400 et quelques millions, 1,2 milliard de personnes, Nigeria à lui seul 400 millions. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est qu'il y a une présence du capital dans ces, ces zones-là. Très souvent, le capital étranger, certains euh, euh, attirés, mais d'autres décriés. J'aimerais savoir quelle est la relation de la gouvernance, sa capacité d'autonomie et euh, du capital Comment vous arrivez à trouver Est-ce que ce capital a une réaction moderne et il a laissé des impacts sur les économies du Sahel Ou est-ce que le capital lui-même doit être interrogé sur ce qu'il a fait dans cette zone Je parle du capital étranger, international et je vous remercie. Bon, merci, Mohamed. Alors, moi, je me trouve devant une situation impossible, qui est que cette session a trop de succès. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais passer la parole à Estella, qui est là-bas, parce que sinon, on va me reprocher de ne pas euh, euh, suffisamment bien traiter les femmes. Je ne veux pas être accusé de ce péché-là. Et ensuite, je vais demander à chacun de vous de dire en une minute le point le plus important, même si c'est frustrant, hein, un point important que vous retirez de, de, des questions qui vous ont posées, juste comme ça, un peu euh, boulette euh, euh, là-dessus, et de reporter euh, toute la suite de cette discussion à, à l'atelier la, sur l'Afrique, puisque effectivement il va être, je crois, très animé. Hein. Là, là, ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut qu'on développe en effet la partie euh, africaine, euh, et c'est ce qu'on fera dans les sessions suivant, dans les prochaines éditions. Alors, Estella, à vous, et ensuite, on fait comme j'ai dit. Merci, monsieur de Montbrial. Estelle Youssoufa, je suis députée de Mayotte, qui est à un territoire français, à 500 km de Cabo Delgado, dans le canal du Mozambique. Je tiens à remercier le ministre Manassé et surtout saluer l'action du Rwanda. L'année dernière, vous aviez invité le président Kagame, qui nous avait parlé de l'opération rwandaise au canal du Mozambique. Effectivement, la situation est stabilisée. Nous qui vivons à 500 km de ce foyer de Daesh, nous vous en remercions. Monsieur le ministre, ma question euh, est simple. Euh, vous avez parlé des causes profondes de la déstabilisation au Mozambique. Quel est votre diagnostic là-dessus Et est-ce que cette stabilisation euh, actuelle, vous la voyez euh, moyen et long terme durable Pour nous, c'est une préoccupation importante. Ça l'est aussi pour euh, Total. J'ai défendu à l'Assemblée, dans la Commission des affaires étrangères, l'investissement de Total dans, dans le canal du Mozambique. La prospérité économique est indispensable, il me semble, pour euh, lutter contre euh, une des causes du terrorisme, c'est-à-dire la pauvreté. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Alors, euh, on, je, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que ce que j'ai proposé. On va prendre les réponses dans l'ordre inverse. Donc, je vais commencer par euh, Monsieur le ministre Manassé. Uh, thank you very much, and thank you very much for the com your compliment. Um, I think as I said uh, shortly, we don't define these problems from a military point of view, taking guns and uh, uh, addressing the problem. We need to address the root cause of the problem, the root cause of the problem. And as I mentioned shortly, some of the root causes are uh, about development of the area which as I said, uh, these studies sometimes take advantage to give alternative uh, to what the government should be done. But um, having said that, um, the issue of the government is very important to provide the, the services I mentioned uh, to the people. And in the case of Mozambique, these studies who roam the whole region, uh, I think it took them by surprise. Let me use that uh, word. Uh, because when we asked to come in uh, 2021, uh, we first overlooked looked at what's happening in Mozambique. As I mentioned shortly, we had to do our homework back home. We actually found out that there was an axis of terrorists right from up our continent, Somalia down, then up to Mozambique, so there was a huge axis And the financing was not even from Africa. When we, the, when we took over the uh, computers, literature and stuff, we found out that there was more, it was more complicated than we thought before. Financing was not African. it were being financed by external parties. Of course, through the institutions in Africa. And so it was more complicated than we thought. But of course, uh, we have learned our lessons as a country and we are doing this Uh, together with the uh, SADAC, indeed, who have put in forces uh, with us and the, the Mozambican forces to try to sort out the problem. But let me put this way: as we address the problem in security, we need to address the problem with the economy, social economic development. So, and if we can address that, then of course we can hope that that problem would be away. But It can only be a way, it's sustainable, the intervention is sustainable to make sure that people go back home now, they are going back home, but home for what? Home for what? And this is what the international community must come in and say, look here, this country, part of the country has been devastated. No schools, no hospitals, no roads, nothing. So we need to address that problem also as we address security problem. And uh, I think it's it's beyond Rwanda and Mozambique and others to try to Adresse problème. Je pense que c'est mon intervention. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, euh, général Beonza. Merci, monsieur le président. C'est frustrant, parce que vous avez une minute. Vous m'en donnez deux, quand même, parce que c'est important, puisque vous dites <rire> que le panel est très intéressant pour tout le monde. Une ennemie. Merci beaucoup. <rire> je, je, je pense que le monde... Ce matin, ça a été dit, devient de plus en plus effrayant. Parce que l'audace du terroriste n'a pas de limite. L'audace du terroriste n'a pas de limite. Je voudrais emprunter une phrase d'Albert Einstein qui dit « Ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. » Faire une petite digression sur l'Ukraine, dont nous avons parlé ce matin. Après la fin de la guerre de l'Ukraine, le terrorisme va envahir l'Europe tout entière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui sont convoyées vers l'Ukraine. Et l'intelligence au service du mal évolue autant que nous-mêmes, les hommes honnêtes, nous le faisons. J'ai parlé d'appui aérien. J'ai parlé du Conseil de sécurité des nations. C'est la question de la gouvernance mondiale qui se pose en matière de sécurité et de paix dans le monde. Les États-Unis, à eux seuls, réunissent 54 des puissances aériennes militaires. Si nous avons l'appui aérien qu'il faut, le renseignement qui en découle qu'il faut, les forces africaines militaires sont capables d'arrêter le terrorisme. Vous avez dit qu'il faut commencer par l'Afrique. L'Égypte fait partie des puissances militaires aériennes. Je voudrais dire que le monde doit choisir entre solidarité franche et réaliste, vous l'avez dit ce matin, à court terme, pour endiguer le terrorisme ou laisser l'hydre terroriste continuer à menacer la paix et la sécurité mondiale en exploitant la précarité et l'extrême pauvreté des pays du Sahel. Nous en avons besoin. Le plan d'action de lutte que la CEDEAO a mis en place pour lutter contre le terrorisme est très holistique. C'est ma modeste personne qui a réuni, euh, si vous voulez, tous les chefs d'État-major des 15 États membres de la CEDEAO en plus de la Mauritanie et du Tchad, tous les responsables des agences nationales de renseignement, les directeurs généraux de police, la société civile, les femmes, les chefs religieux pour élaborer ce plan d'action de lutte pour un budget estimé à 2,3 milliards de francs de dollars US. Imaginez-vous qu'avec la guerre de l'Ukraine, nous sommes à plus de 40 milliards déversés vers l'Ukraine. Et nous, au niveau de l'Afrique, au niveau de la zone ouest africaine, nous n'avons pas encore pu réunir les 2 milliards, 300 millions de dollars US. Il faudrait, je voudrais plaider pour ce financement. Beaucoup de gens ont parlé de G5 Sahel, c'est la même chose. On ne peut pas lier ou délier le développement et la sécurité. Aujourd'hui, tous les investissements qui sont en train d'être réalisés peuvent être anéantis en moins d'un quart d'heure, parce qu'il suffit d'un demi-litre d'essence que l'on vend au bord de toutes les voies dans les pays africains en question et une boîte d'allumettes, et c'est cuit. Je voudrais, Monsieur le Président, vous prier de revoir la question du terrorisme et des analyses stratégiques qui nous permettent de l'endiguer. Si nous ne l'endigons pas, avec une impérieuse nécessité de coordination, je vous ai dit qu'il y a plus d'une vingtaine de stratégies pour le Sahel. Quels sont les agendas qui sont derrière Personne n'en sait rien du tout. Vous avez parlé euh, d'un sentiment anti-français. Moi, j'ai parcouru toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne pense pas que cela soit un, un sentiment anti-français, mais c'est de l'exaspération de la population et par rapport à leur élite politique. Ça. Et j'enchaîne en disant les coups d'État qui surviennent par les militaires, c'est les hommes politiques <rire> qui les amènent à faire les coups d'État. Au Mali, moi j'étais au Mali avec les acteurs politiques. Où nous étions sur le point de trouver la solution idoine qu'il fallait. Mais les politiciens intransigeants nous ont empêchés d'avancer. 48 heures après, les militaires sont rentrés sur la scène politique. Et vous devez vous rappeler que depuis 1990, avec le discours de la Bôle, il y a une relative gouvernance démocratique qui se meut au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais ces deux dernières années, tout a été foutu en l'air à cause de la question du terrorisme qui est né du fait du déferlement des terroristes de la Libye, peut-être mal pensé, il n'y a pas eu le service après-vente, comme on le dit, et nous voilà là aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, la force en attente de la CEDEAO était sous ma responsabilité. Elle a deux missions importantes. Les opérations de maintien de la paix dans la sous-région, et vous devez nous féliciter parce que depuis un certain moment, en Afrique de l'Ouest, pour la bonne gouvernance démocratique, c'est les militaires de la force en attente qui vont sur le terrain. Parfois, avec les budgets de nos États et l'aide de l'Union européenne, soit dit en passant. Mais la deuxième mission, c'est la lutte contre le crime organisé. Et quand on doit lutter contre le crime organisé, il faut avoir les moyens de le faire. Ce n'est plus une guerre conventionnelle aujourd'hui. Je vais m'en arrêter là, pour ne pas vous effaroucher, parce que non. Ça fait déjà plus de 10 minutes. Pour, pour m'effaroucher, c'est plus difficile que ça. <rire> mais, euh, je, mais, mais je vous remercie parce que ces remarques sont d'une très, très grande importance et je vous en remercie vivement. Il faudra développer tous ces sujets. Hélas, nous aurons à les développer. Alors, monsieur euh, Chiboso. Oui, ce que, ce que je vais retenir, en tout cas, euh, c'est qu'il y a une convergence hein, de vues euh, sur la nécessité de mieux se coordonner j'ai bien compris. Et, euh, il faut le souligner, hein, parce que c'est quelque chose qui est important, et pas seulement sur les pures questions de sécurité, euh, sur les questions de développement aussi. Euh, je le souligne parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des fois une sorte de concurrence entre euh, la Banque mondiale, les banques de développement, les DFIs, etc. etc. Et la vérité, c'est que s'il y avait une coordination et si on coordonnait mieux les moyens de tout le monde, je crois que la capacité d'action pour euh, apporter des remèdes, apporter des solutions aux problèmes de développement, et notamment dans le Sahel, serait décuplée. Et je crois que c'est une des pistes de réflexion majeure, une meilleure coordination de toutes ces ressources, parce que des ressources, il y en a. Merci. Euh, merci infiniment. Et last but not least, monsieur le ministre <rire> d'État, Wanandi. Merci beaucoup. Non, mais j'aurais tellement voulu répondre à plusieurs des, des points qui ont été soulevés. Notamment, vous avez posé une question fondamentale sur le foncier et je voudrais tout à l'heure vous en parler parce que vous avez touché du doigt quelque chose de, de très important. Dans le Sahel, une bonne partie des populations euh, font du euh, pastoralisme, oh, ils bougent avec oh, le, oh. le bête, ils font oh. de l'élevage, le ils bougent d'un pays à un autre, etc. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Euh, ça n'a l'air de rien, mais c'est une des causes importantes, le foncier et les difficultés qu'il y a euh, sur ces questions-là. Mais de façon globale, moi, je pense que le, le débat, c'était sur le Sahel, je voudrais qu'on ait conscience que les questions de sécurité de développement au niveau du Sahel sont des questions dont les conséquences, si on ne les adresse pas, vont nous concerner tous, quel que soit là où on se trouve, au niveau mondial. C'est-à-dire que si jamais les terroristes attaquent, ils, a, ils atteignent la côte chez nous, ben, ils iront en Amérique, ils iront en Europe facilement. Euh, plus, ça, ça, plus la situation sécuritaire s'aggrave et la, la situation de sous-développement s'aggrave, mais plus on aura l'immigration. Donc, il faut à un moment donné qu'on se dise, ce n'est pas parce que ça semble être loin de nous, mais c'est un problème qui va venir tout de suite devant nous si au niveau global, au niveau de la gouvernance mondiale, on ne prend pas ce problème à bras le corps qu'on le règle. Moi, je suis ministre des Finances, je peux vous dire, ça fait sept mois que j'essaie d'acheter un vecteur aérien, donc euh, juste un, un appareil, pour mon armée, pour pouvoir anticiper. Je pas, je ne demande pas qu'on m'aide, je ne demande pas qu'on me donne, je veux le payer. Mais parce qu'il y a la guerre en Ukraine, impossible d'acheter un vecteur aérien. Et on a des nations qui en ont des milliers. Or, avec ça, avec un vecteur, je peux juste couvrir la zone. Nous avons une bande de 25 km où ils opèrent. Sans vecteur aérien, c'est quand ils arrivent, ils attaquent, qu'on réagit. Nous avons les moyens de payer, mais on ne peut pas les vendre. dit « Non, tout est concentré sur l'Ukraine ». Mais il a dit tout à l'heure, à la fin de l'Ukraine, il y aura d'autres sujets. Et ceux qui sont en train de se renforcer aujourd'hui dans le Sahel, si on ne les stoppe pas, ils viendront. Donc moi, mon takeaway, c'est de dire que les questions de sous-développement de sécurité, un, sont liées, deux, c'est des problèmes de nous tous. Et donc, il faut que quelque part, quand on a pris le changement climatique, on fait les COP avec plus ou moins de succès. Mais on peut prendre cette question-là et la traiter si on décide de le faire de façon euh, ferme. On a les capacités de le faire. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais vous voyez, je me bats tous les jours pour, pour, pour avoir de l'équipement. Donc, même comme il a dit tout à l'heure, quand on a la volonté, on a les moyens. Malheureusement, nous ne savons pas fabriquer les équipements. On ne veut pas les donner. Même pas des drones. On n'en a pas. On a les moyens. Merci. Merci infiniment. On a pris... On a, on a pris un peu de retard, mais on a, il y avait déjà du retard, d'ailleurs. Mais je crois que cette session était très importante. C'est la première fois qu'on traite de ces sujets d'une manière effectivement réaliste euh, au sein de la World Policy Conference. Euh, nous aurons, je vous le promets, nous aurons, euh, nous accorderons encore plus d'importance euh, à ces sujets dans nos prochaines éditions et en faisant aussi davantage le lien entre ces problèmes. Euh, de l'Afrique et des problématiques plus mondiales. Comme vous l'avez dit, les questions de type ukrainienne peuvent se retrouver aussi en Afrique et avec des portées mondiales aussi d'importance comparable, si on voit au fondement des choses. Donc merci infiniment, c'était extrêmement stimulant, un peu frustrant pour les orateurs qui n'ont pas parlé autant qu'ils auraient voulu pour ceux qui, euh, posez, qui voulaient poser des questions et qui n'ont pas pu le faire, et pour moi qui, par définition, accumule les frustrations au cours d'une conférence de ce genre. Donc, le frustré en chef vous remercie tous. Merci. On faire la photo traditionnelle.